Attention d'ailleurs, attention, attention, attention, attention Pardon. Mouandé ait avocat de Dordidem, la média congolaise cite le tribunal judiciaire de Paris, 7 h 30 du matin, garféner Jacarlos, le juge du parc financier du tribunal de Paris, qui finit ancien président de l'IAF, n'a rien accusation de l'accusation de allumer détournement de fonds, corruption passive, Bayoumata Djagnak, Nkoye Tappe, de défendu en cour pour qu'il ait directeur de la commission médicale et antidopage de IAF Qui wuyoo Gabriel Doll membre bu comité exécutif Ils Nous avons ñep ñi lal modi test antidopage pour les athlètes russes ci athlétis yi nga championnat du monde Ils nous Ils les et les de l'athlétisme je une mauvaise audition, un état de santé assez compliqué, mais je suis là. soutenir Je vais vous dire que vous allez vous dire dire que le vous On ce truc dire il voilà. est serein, il est confiant. Voilà. Je vais mettre, Je Je Je voilà. Non, mais gros, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, faire. Nous avons dit que nous avons ça, nous avons Fédération russe pour yor lu jëm de walum athlétisme dafa yékëti lu 3 750 € en espèces té ko ci Lamine Diak jaarale ko sen intermédiaire Bidi Valentin Balak Michel Lamine Diak ak domam jidi Massa di consultant en marketing autorité sportive russe le bëggoon mo di tejj gaming ba duñu contrôler sen sportif positif le jëm ci dopage du championnat du monde de l'athlétisme à mon 2013 fofé Moscou ci procès massa jak di dom ci jak mom ken mandat international juge d'instruction bi massa a lenen contrat et sponsoring de LIAF ken dans institution l'institution Sportive Bile. dikona que président du tribunal. mardi 1er, a eu blanchissement d'argent, de la corruption active, Ak détournement de fonds. nak pap mardi 1er, ordonne d'ouvrir corruption, de ou Latalolu, qui dit la mom, tribunal, qui dit la tribunal, dans le fond, le 10 juin, ou yennek, le 15 juin 2020 ci lay le tribunal financier bi di tek même feeyi sax mom lañuy topé ki nga xamanténi mo timètre Diallo binga nga xamanténi avocat ak conseil bu président Jack ci jàmono ji nga xamanténi mbir Lamin Diak nak bu moytu wut yoon dina ko 10 ans de prison manam fukki attikaso ci kanamou 32e chambre correctionnel pour corruption active et passif abide confiance way tamit L'idée de d'argent en bande organisée